Comment donner du sens à mon argent Il paraît que les livrets d'épargne vert servent à financer des projets 100% durables à travers le monde. C'est faux Les quatre principales banques en France ont investi 350 milliards de dollars dans des énergies fossiles ces cinq dernières années. Elles ont ainsi émis huit fois l'empreinte carbone de la France à elles seules. Quelles sont les alternatives Je me suis tournée vers la coopérative Oasis, qui collecte l'épargne citoyenne pour financer ensuite des écolieux en France. J'observe ces lieux de vie et d'activités qui préparent le monde de demain depuis des années. J'ai envie de les aider. Je place la somme que je veux et je la retrouve quand je veux. Mais en attendant, elle sert à faire fleurir des oasis. Mon épargne aide ainsi des maraîchers, des maraîchères, des collectifs, des artisans, des artistes, bref, des projets qui ont du sens. Depuis 2019, la coopérative a aidé 36 lieux en récoltant près de 5 millions d'euros auprès de 450 citoyennes et citoyens. C'est l'idée que mon argent serve à quelque chose, j'en ai pas beaucoup, mais ça avait du sens de, de, de le mettre là pour la création d'un lieu qui aujourd'hui tourne très bien. Ces oasis, ces écolieux, elles ont des vrais besoins financiers, que ce soit pour acheter du matos ou avoir accès aux foncier, Et c'est euh, ce besoin auquel la coopérative oasis va répondre en leur proposant du financement, des accompagnements, que ce soit sur les problématiques humaines, juridiques ou financières. Je, je suis heureux, je suis pas peur de le dire, je suis heureux de, de, de placer mon argent ici plutôt que dans une banque systémique. Moi, je me lance et je place mon épargne à la coopérative avant la fin de l'année 2022.